au Canada, donc vous vous doutez bien que je ne suis pas allé au Canada, mais un ami à moi, bon visionnage à tous et j'espère que cette vidéo vous plaira, dédicace à tous ceux qui me regardent du Canada du coup. La Jeep que ça oui du Québec Martin. La Jeep du Québec. No, it's just.